Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Word comme d'habitude, c'est un peu la période en ce moment. Si vous avez raté nos deux premiers tutoriels, je vous mets un petit lien juste en haut vers la playlist de nos tutoriels Word. Et si vous les avez déjà vus, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va attaquer un tutoriel super important qui va peut-être changer votre utilisation de Word à jamais. aujourd'hui, on va parler des titres. Alors les titres, c'est quelque chose qui est très utilisé sur Word. Je pense que vous avez tous déjà inséré des titres, et mis des titres, et fait des titres, bref. Les titres, on en met de partout, que ce soit dans des rapports, dans des textes, de... enfin de partout, concrètement. On va vous prendre tous les exemples qui existent, mais on en met deux partout. Et pourtant, je pense que la majorité des gens n'utilisent pas les fonctionnalités de Word de la meilleure des façons, tout simplement parce qu'elles sont pas très intuitives quand on ne les connaît pas. Du coup, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir que ça se fait en fait très simplement et que la fonctionnalité est toute bête. Et un petit indice d'ailleurs, ça s'appelle les styles, et vous verrez que ça va changer votre utilisation de Word. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, on vous met un PDF avec les raccourcis et une description de comment faire ce qu'on vous a montré, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous appréciez notre travail et si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos, il y a un gros bouton rouge s'abonner dans la description, alors abonnez-vous, ça nous fait super plaisir et en plus de ça, vous ratez aucune des prochaines vidéos. Allez, assez blablaté, on passe directement sur le logiciel Word. Bon, on se retrouve sur Word, un peu comme d'habitude en ce moment. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, j'ai changé de tenue, j'avais super chaud, Bon, euh, en ce moment, je sais pas où vous voyez la vidéo, ni à quel moment elle va sortir, mais il faisait très chaud au moment de la vidéo, donc j'ai préféré me changer. Parenthèse refermée. On se retrouve sur Word, et aujourd'hui, je suis super content de faire cette vidéo, parce que je vais enfin pouvoir vous montrer quelque chose sur Word qui a changé mon utilisation. Alors je sais, je vous dis ça très très très souvent, mais pour le coup, celle-ci, elle a été hyper importante, notamment lors de l'écriture du livre qu'on a, qu a sorti. Alors du coup, quelle est cette fonctionnalité, cette fameuse fonctionnalité, les styles, qu'est-ce que c'est Eh ben, on va voir ça tout de suite. Donc, vous vous souvenez, dans le dernier tutoriel, j'avais créé un titre comme ça rapidement. Alors, j'avais augmenté la taille de la police, je l'avais mis en gras, je l'avais centré. Bon, c'est cool, mais c'est pas la meilleure façon de créer un titre. Je vais vous montrer pourquoi. Imaginons, on veut prendre cette phrase-là, et on veut que ce soit un titre. Première option, celle que tout le monde fait, on sélectionne, on augmente la taille, machin, on fait pareil, mais c'est pas pratique. Et ben tout simplement, on va, hop, hop, titre, boum. Et là, on fait un petit contrôle, on centre le truc. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on choisit pas la taille, on choisit pas la police, c'est vraiment pas terrible, on a aucun pouvoir là-dessus. Vous avez raison, c'est pas ouf. Mais déjà, regardez déjà tous les styles qu'on peut appliquer, et le choix est quand même plutôt important. Donc là vous avez des choix de titres. donc là en fait il s'appelle par défaut titres, et vous verrez qu'en fait, ça s'appelle pas titre pour rien, c'est lorsque vous allez créer une table des matières, que je vous montrerai peut-être à la fin, euh, en fait la table des matières va automatiquement reconnaître vos titres. Ce qui est hyper important, nous le livre qu'on a écrit, on a mis des titres comme ça, donc on les a insérés ici, bien sûr on les a personnalisés pour qu'ils ressemblent pas exactement à ça, mais on a mis des titres, on les a mis comme ça, par ordre d'importance, ça c'est des gros titres, puis des titres comme ça, puis des titres 2, il y avait même des titres 3, et surtout, quand on a fait la table des matières, elle a reconnu automatiquement par titre, et elle a créé du coup, comme on pourrait dire, bah, une table des matières, ouais, clairement. Et du coup, c'était super pratique. Euh, du coup, là, vous allez me dire, oui, on choisit pas le style. Donc là, par exemple, pour une citation rapide, ça peut être cool. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire clic droit sur le titre ici et le modifier. Et là, vous avez le choix de la personnalisation. Et c'est là que ça devient super intéressant. Déjà, vous pouvez renommer. Par exemple, là, moi, je veux que ce soit le grand titre. On peut baser le style sur déjà des titres déjà existants. Donc s'il y avait un style de titre qui nous intéressait, hop, on peut se baser dessus. Ensuite, comment passer au paragraphe suivant, sans interligne, avec... Voilà, bon, ça je vous laisse expérimenter, je ne vais pas tout vous montrer. Déjà, si on veut qu'il soit centré par défaut, moi je trouve ça important, un titre je le centre quasiment tout le temps. Ensuite, on peut gérer le retrait, les espacements, tout ça, c'est à vous de le voir. Et si je veux que mon titre il soit bien gros, voilà, en Arial Black... Euh, bon, je vais pas rajouter du gras parce que c'est déjà une police en gras, mais on pourrait la mettre en italique, la souligner, peu importe. Euh, la couleur, si on voulait que le titre, par exemple, soit mis en rouge, un, un truc bien puissant. Et est-ce qu'on veut que ce soit ajouté à la galerie de style Mitre à jour automatiquement, ouais, ça c'est mieux. Et est-ce qu'on veut que tous les nouveaux documents possèdent ce modèle ou est-ce que c'est juste pour celui-ci Ça dépend si vous voulez créer un modèle de titre que vous allez tout le temps réutiliser ou si c'est juste propre à ce document. On va juste laisser pour ce document parce que j'ai pas envie de tuer mon Word avec ce gros titre rouge. On fait « OK ». Et là, vous voyez, ça l'a modifié juste ici. Et là, du coup, si je l'applique, boum Mon gros titre en rouge. Et là, c'est quand même vachement plus simple. Alors là, c'est vrai que c'est pas super intelligent. J'ai du coup plus l'ancien titre. Donc voilà, j'ai fait un « Ctrl-Z » pour annuler. Donc ici, vous voyez, on peut effacer la mise en forme. Imaginons que là, j'avais appliqué un titre ici. Alors, soit je retourne sur « Normal hein, », bien sûr. Mais je peux aussi aller ici dans « Effacer la mise en forme ». Et du coup avant de vous montrer comment créer un style juste ici, je vais vous montrer la petite fonctionnalité qui est vachement sympa ici, c'est appliquer les styles. Euh, donc je l'ouvre ici, et là en fait ça crée une petite fenêtre mais qu'on va pouvoir bouger et qui va tout le temps rester. Alors plutôt que d'aller à chaque fois retourner là-haut, par exemple si là-dedans là, je voulais mettre plein de titres partout. Ce que je fais c'est que je vais créer des lignes un peu de partout, alors c'est super dur de voir les points. Hop, Voilà, imaginons là je voulais que ça ce soit un titre et que ça aussi. Je vais pouvoir sélectionner le texte, ici, choisir le titre que je veux, celui-ci, hop, ça me le met. Hop, je sélectionne juste ici, par défaut, il me dit qu'il est normal, logique. Je retourne dans le titre ici, bon, voilà, ça va un peu plus vite. Et surtout, on peut modifier directement le type, donc euh, voilà, ça peut être intéressant aussi, c'est plutôt pas mal. Ici, vous pouvez aussi avoir tous les choix de style, et là, c'est vrai que là, ça devient plus intéressant. Parce que vous voyez, hop, on peut voir tous les styles. Euh, voilà, bon, j'abuse un peu, mais en gros, vous voyez, ça peut aller assez vite. Du coup, ce qui fait, quand on va sélectionner ici, hop, titre 4, boum. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt cool. Je vais les fermer en attendant, parce que maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de créer un style. On va juste ici, on peut le nommer, euh, donc je vais l'appeler style tuto board. comme ça je m'en souviendrai. Et voilà, il apparaît juste ici. Alors par défaut, il va être comme une écriture normale, mais bien sûr, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier. Et là du coup, comme tout à l'heure, on peut le modifier autant qu'on veut, on lui met une police, on peut dire que c'est du gras, Voilà, pareil, on peut choisir si c'est pour tous les nouveaux documents ou juste celui-ci, le mettre en italique, bref, vous avez compris, et du coup c'est vraiment intéressant, on peut choisir aussi l'espacement entre les lignes, si on veut que ce soit des paragraphes plus espacés ou pas, là c'est justifié par défaut, par exemple, moi je vous conseille le style normal, si vous avez l'habitude d'écrire des documents, de le mettre justifié par défaut, ça peut être super intéressant, plutôt que de tout le temps recorriger pour mettre le just la justification. Ça peut vraiment être cool. Du coup, voilà. Là, on peut appliquer le style que je viens de créer hyper rapidement. Et Honnêtement, c'est vraiment cool. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Euh, vous voyez, là, c'était justifié à droite, machin, le temps d'avoir fait toutes ces modifications. Si c'est des modifications, bien sûr, récurrentes, vous gagnez un temps monstrueux. Du coup, je vais vous montrer rapidement comment euh, créer un sommaire en quelques secondes. Je vais juste faire un petit time lapse. ce que je fais c'est que je vais créer euh, quelques gros titres pour vous faire gagner du temps et vous allez voir, après ça va aller super vite. Donc voilà, j'ai créé un titre 1, un sous-titre 1, je vais même créer un sous-titre 2 rapidement. Donc déjà, petite remarque, quand vous créez des titres comme celui-ci, vous voyez, là, il y a un petit onglet ici qui est super pratique parce que vous cliquez dessus et hop, tout le contenu du sous-titre disparaît. Imaginez, vous avez écrit plein, plein de pages et vous voulez revoir la structure. Vous faites ça et hop, ça disparaît. Alors, ça marche pour les autres types parce que là, on avait appliqué un style que je vais retirer pour ne pas qu'on soit perturbé. Mais du coup, vous voyez, hop, ça fait disparaître, c'est super pratique. Mais du coup, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va créer une table des matières rapidement. Alors, je vais supprimer tout ce qu'il y avait avant pour pas que ça nous perturbe. Vous voyez, là, on a un document avec des titres. Du coup, on va dans références, table des matières. Euh, J'ai pas le temps de toutes vous les présenter ici, mais sachez qu'il en existe des types différents et on peut même la créer soi-même complètement. Donc, on clique sur celle-là et on va voir ce que ça donne. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a créé une table automatique. Vous voyez, quand je survole dessus, ils me font CTRL-clic pour suivre le lien. C'est pour se rendre, en fait, dans la sous-partie que je veux. Donc, si je clique sur celle-ci, hop, il va me renvoyer à sous-titre 2. Alors, vous avez dû le remarquer, si vous êtes observateur, les grands titres, ici, n'apparaissent pas. Tout simplement parce qu'en fait, le style qu'on leur a appliqué n'est pas considéré comme un vrai titre par, euh, par Word. Donc, du coup, c'est pas grave. Euh, c'est moi qui ai complètement oublié que ces titres-là rentraient pas dans la table des matières. Mais vous l'avez compris, il suffit, du coup, d'inverser. Donc, par exemple, ces titres-là, on va leur mettre titre 1. Et cela, on va les mettre de l'ordre du titre 2. Pareil ici, titre 2. Comme ça, on recrée la hiérarchie. Titre 1. Ici, la table des matières, elle peut s'actualiser tout seul. On clique bien sûr « Mettre à jour toute la table ». OK. Et là, vous voyez, ça m'a recréé ma table des matières comme je le voulais au début. C'est-à-dire que là, il y a le titre 1, les sous-titres. Et du coup, si on clique, là, en plus, il nous affiche les numéros de page. Donc là, on sait qu'on va passer à la page 2. Et vous voyez, ça a créé une table des matières super rapidement. On peut la noter. Et vous l'avez vu, ça se crée super rapidement et automatiquement. Et en plus de ça, ça se met à jour. Donc c'est vraiment pratique. Vous avez vu juste à cliquer ici comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est mettre à jour les numéros de page uniquement. C'est dans le cas où par exemple vous écrivez beaucoup de texte ici. Hop là. Machin. Donc je vais dupliquer le texte parce qu'on n'a pas que ça à faire. Voilà. Et celui-là, il passe sur la page 2. Donc vous voyez le titre 2, là, il est passé en page 2. Donc là, il est resté en page 1. On mettre à jour la table. Pas besoin de tout mettre à jour. On met juste à jour les numéros de page. Et hop Ici, ça passe en page 2, donc c'est vraiment pratique, ça va super vite. Et bien sûr, vous pouvez la supprimer ici, changer le, le type de titre aussi. Donc là, c'est une table des matières manuelle, donc ça ne servirait pas à grand-chose. Mais là, euh, voilà, vous avez le choix à chaque fois. À vous de, de voir, il suffit d'aller en référence, table des matières. Et là, vous avez table des matières personnalisées, vous pouvez choisir les styles. Bref, c'est super bien fait. Donc, je vous conseille de creuser un petit peu ça si vous en avez besoin. Bon J'attends votre retour dans les commentaires pour vous dire si ce que vous venez d'apprendre vous changera ou pas l'utilisation de que vous avez de Word, et surtout si vous connaissiez ça, peut-être que je me trompais et que tout le monde utilise déjà ça et que j'étais à côté de la plaque avant de le découvrir. En tout cas, vous pouvez toujours mettre un like si ça vous a plu, ça nous aide pour le référencement, et vous, ça vous permet de nous dire que ça vous a plu, que ça vous a plu, on la refait. Ça vous permet de nous dire que ça vous a plu, ensuite, partagez la à quelqu'un si vous pensez que ça peut l'aider, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos, surtout qu'on en sort beaucoup en ce moment. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vidéo, enfin surtout pour un quatrième tutoriel sur word